L'intervention était fantastique. Fantastique parce que euh, ça a touché tous les sujets importants. Le fait de l'optimisme avec des actions derrière et les cinq piliers de l'optimisme, justement force de proposition, le droit à l'erreur qui a une valeur très forte et surtout en fait ce, cet optimisme non bisounours qui, euh, qui pour moi était extrêmement important. Et donc je pense que les équipes ont entendu et qu'ils euh, ils sont forts maintenant avec des outils pour pouvoir transformer euh, l'essai. Donc vraiment génial.